YouTube, je suis tombé avec un phénomène. Il fume du shit, il fume de la weed, il prend du crack, il sniffe de la coque. il prend de la meth. Et pourtant, il est super gentil. Il vient de Metz. Je laisse le découvrir. C'est quelqu'un pas comme les autres. Pense à liker, commenter. Chaque vue, c'est un soutien pour lui. Bisous. Salut Thibault. Comment ça, salut Thibault Par la qui Ouais, tu vas où Hier. Je t'ai entendu parler français de tout à l'heure. Il les aurait bien pendus, dis donc. You vient... Euh, on the cible Ouais, t'inquiète. Oh, ta mère la pute. Oh, putain Oh euh, euh. Oh le fils de pute... Ouais Tu peux faire du bruit s'il te plaît J'en vais en profiter pour monter l'échelle Genre tire ou quoi C'est le boss non, merde, merde, merde, merde, merde. Il a dit je suis un gros fils de pute, je suis un gros fils de pute. C'est ce qu'il a dit le mec. Je suis plutôt d'accord avec lui moi. Ça m'étonne pas. Mm -mm. Vous sentez, il est euh, le coéquipier, il est, il est un peu hargneux là. Je l'aime bien les gars. Tu sais c'est le genre de mec à qui tu attends de la main et qui va t'en mettre une dans les côtes gros. En mode coco, tu sais juste avec ce doigt qui dépasse pour t'en fais les une. Paf Ah ah Ah Mais je voulais juste t'aider, je voulais juste te donner 2 euros. Le clodo fou, tu sais. Du coup tu es, es le fils à, à Gokush C'est ça exactement, t'as tout compris, le fameux c'est moi. Ça fait, des, ça fait des gros purs Ouais des gros purs pas tous les jours hein. T'habites vers où Euh je suis de Metz toi Euh Montpellier c'est oh, ah, toi dessus C'est bon, c'est bon. Pas bien joué. Montpellier. Ouais. Metz, c'est vers où, c'est... C'est... près du Luxembourg. Ok. Il y a de <rire> la bonne là-bas <rire> Ouais, t'inquiète, à côté d'Amsterdam, la Belgique, il y a des trucs. Ah ok, ok, ok. Cool. <rire> J'ai 37 000 balles, t'imagines toute la weed qu'on pourrait prendre avec ça, frérot Ouais, alors on peut se mettre bien, je pense. T'as quel âge, toi 29, et toi 29, ça m'étonnerait, ça. Bah non, je te jure, 92. Et toi Moi, j'ai 26. T'en fais 40 40 Ouais, ouais. Non, non, je t'en donnerai donné 35. 35 Non, mais tu rigoles ou quoi T'as l'air de mauvaise humeur, en fait, t'as l'air gronchon, Et du coup, ça, le bonus gronchon, c'est plus 7 ans. 7 ans pour le gronchon. Ouais, désolé. Ouais, ouais bah écoute, je vais faire avec. Si tu veux venir t'acheter une autoréa, ça pourrait être bien pour toi. Ah merde, t'es partiellement bon, dans l'autre shop. Que... Ouais, je pense que j'aurais même pas besoin de l'autoréa, je, euh, je vais me faire allumer dès les premiers ennemis. Oh, écoute bien, Si t'allumes, je les encule. Parfait, je reste près de toi, alors. Parce que t'as envie de te faire enculer ou protéger un peu des deux, tu sais, j'aime bien, j'aime ouais. bien me faire enculer, mais j'aime bien me sentir protégé. Ouais ah ouais, moi aussi j'habite en France, Fabio. Excellent chat, <rire> on la note. <rire> je la garde pour Uber Eats celle-là. Je <rire> te rends compte qu'on fait des allers-retours, toi et moi Ah t'en as pris un là l'autre côté Non, j'en ai pris deux, mec. Je suis un américain. T'es un fou, toi. Ouais mec, moi je suis comme ça. Euh, juste petite question, est-ce que t'as tes armes ou est-ce que je te, tu veux que je t'en te ach... prenne ouais, J'ai les armes euh, du premier confinement donc... Euh... Oh ça va pas, euh, Mais tu te rends compte qu'elles sont même pas actives là-dedans C'est-à-dire qu'on peut même pas jouer avec les armes de mon air noir phare, là, frérot et Si, si, c'est les Gilagro et tout là. Bah non, c'est pas possible. Bah Attends... Ah non, oui effectivement, c'est la STG. Ouais, en fait, là, on a que les armes de Vanguard, frérot. Ah, oh, merde. J'ai pas fait gaffe, j'ai cliqué sur le... Sur le... Et ouais. Et, et, ah, et, en, fait, et, une... et en fait, ouais, viens, viens, viens. Je t'ai mis des petites armes par terre. Mais j'ai quand même mes atouts, mes bonus, c'est tout, normalement. Alors, ouais, t'as juste, juste tes bonus, mais normalement, tu te retrouves avec l'arme de merde, tu vois. Oh, et viens. après regarde, regarde ça, je t'ai posé ma petite MP40 euh, diamant, ici. Oh là là je ouais, te remercie. Euh, de rien, mon ami. Et si jamais, comme arme de distance, je te propose le Panzerfaust. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un lance-roquette, ça marche super bien. Genre... Euh, okay. Vraiment, ça marche vraiment bien. Mais attends, du coup, t'as 26 ans. T'as 3 ans de moins que moi. 95 95, un 995, c'est ça. Arrête ah, hey, Eh, ça passe à Montpellier Bah écoute, en ouais. vrai, frérot, il fait... Euh... Il fait beau et tout, on est, on est bien. Tu sais que je suis en tong. Du, du 30 janvier au 1er décembre, je suis en tong. Donc là je suis dans la période chaussures, Je suis dans la période chaussures, ça me plaît pas trop. Mais euh, vivement que je repars. Ah c'est terrible. Toi tu fais tu fais quoi du coup dans la vie Je travaille en sidérurgie. Attends. C'est euh, l'industrie euh, du métal ArcelorMittal. Ok, parce que moi j'ai fait de la métallurgie à l'époque, mais je savais pas que ça... J'avais oublié le nom frérot. Ah mais c'est l'industrie de production, quoi. C'est l'industrie C'est tout ce qui est euh... industrie lourde. Ok, c'est bien ça. Ah, oh, ça tire de... Ouais, ah Si t'es si heureux, c'est le principal. Oula. Ah c'est autre chose d'être heureux mais de avec, de travail, à... pas facile. Bon, avec, avec cet argent tu peux t'acheter de la weed. Ça, c'est pour ça qu'on travaille, hein. c'est pour toi de l'argent. Mais non, mais toi qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie Je te sauve comme tu m'as sauvé frérot. Ça. Ah tu m'as ah oui, fait la vrai, même, tu m'as fait la même juste avant ma poule. Y'a un mec sur toi J'arrive ouais. bébé J'arrive J'arrive bébé Ah, m'a baisé c'est moi qui ah, l'ai baisé. T'as vu T'as vu Attends, Regarde, Attends, je suis pisse dessus. T'es le meilleur. Attends, J'arrive. T'inquiète, t'inquiète. Fallait pas que tu vois ça. Bah. Oh, euh... Moi, je suis euh... chômeur, frérot. Enfin, je. Ouais, je chôme. Je deal un peu. Et hop, tu connais, hein. Ah, t'as raison, c'est comme ça qu'on est le plus heureux, sans en faisant rien. Ouais. Juste avec des plantes autour de soi, y a rien besoin de plus. Ça, un briquet. Les feuilles, quand même, un peu. Ouais, <rire> ah, les feuilles, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, après les feuilles, tu prends une chaussette, voilà. tu tires à l'intérieur, tu t'en fous, tu vois. Jamais fait ça, mais bon. On essaiera ensemble. C'est quand que tu viens à Montpellier Ce week-end On se fait un truc Euh, vas-y. Le 17 Ouais, parfait. Je suis là. 17, ouais. Ok, nickel. J'ai t'envoyé une, une demande d'amis, comme ça on, on va se mettre bien. On communique, ça marche. Ah, c'est le mieux. Attends, je prends un bidon d'essence avec. Ça a mené où tout ça C'est quoi ça Parce qu'en fait, la vie me propose des chemins. Ah, J'emprunte tous ces chemins. Mais je sais pas trop où... C'est pas trop où c'est en train de m'amener Ah ouais Oh y'a un sniper qui me vise près de toi là-haut Je confirme Je confirme avec confirmation que je les knock frérot ah ouais, putain, moi y'a un duo qui est sur moi. J'en ai mis un au sol et l'autre il m'a tué. Et pourquoi t'es pas avec moi ma puce Bah je sais pas, je suis un électron libre. Je t'ai fait électrocuter là pour le coup. Ah là. Je vais aller voir ce qui se passe au goulag. Ça fait longtemps que j'ai pas été. C'est bon, je les ai euh, les électrons. Oh là là. Ceux qui m'ont tué bah ouais T'as t'es chaud T'es chaud H1 H1. Tu connais un peu H1 Z1 C'est toi Non c'est un jeu. Tu sais c'est un.. Tu connaissais pas le jeu H1Z1 Non pas du tout. Ça, après t'es sur PC, Xbox, Play euh, je suis pas trop gamer, je suis sur play là. Ah ouais ouais, bah bon, c'est être un gamer quand même Et euh... Ouais non, Shazenor c'était un... C'est genre le premier Battle Royale tu sais Le, le premier jeu comme, euh, comme ouais, ouais, Fortnite Ouais Battle Royale Ouais, ouais, Battle Royale. ouais bah c'est le, le premier qui est sorti C'était sur PC, c'est pour ça Et en fait moi j'aimais bien, c'est pour, pour ça que j'ai mis H1 dans mon pseudo J'ai. Ah, t'es pas j eu, j à Warzone Show h connais pas Tu parles de qui <rire> Bah y'a mmh. un mec qui est show euh, Warzone, show h Je sais pas qui c'est Moi je, je, je connais que Skyros Skyros c'est le best Oh le best, le plus vieux surtout Le plus drôle C'est vrai Mais qu'est-ce que je fous moi Putain Chat, il a compris ou il a pas compris Et du coup l'agro elle existe plus C'est fini Euh... Pendant encore 4 jours elle existe plus Ok Tu comprends un peu ce rubbery ouais, de toi ouais. ou pas Ouais, un petit peu, ouais. Ça, ils sont cool pourquoi euh, ou c'est des, des chiens crevés, les mecs Oh, ils sont cool. Okay. Pourquoi qu'est-ce des problèmes avec eux Non, non. Non, je voulais avoir un truc gratuit, mais ils m'ont pas fait. Mais du coup, là, j'attends. Euh, du coup là, j'ai acheté un petit déj. Il y a Romain qui arrive me le livrer. Mais il s'est arrêté à oh, une minute. Ouais, il s'est arrêté à une minute, je sais pas pourquoi, il saoule. Ah, ça. Mais pourtant moi je me fais je me fais tout rembourser gratuitement j'ai tout ce que je veux. Hein. C'est quoi Quand il arrive Romain je te dis. Comme ça toi tu vas trouver ouais. une mèche une mèche tranquille et euh, moi je vais chercher ma clé. Ah ouais, derrière moi derrière moi il y, a... y a des gens je crois je suis pas très sûr hein euh, à contrôler. En fait il y a deux équipes. C'est quoi là eh, là Ça c'est le quart de Vanguard. Et tu mets le silencieux dessus Ouais, pourquoi T'aimes pas bah, ça de là, ouais, ouais, en, Je sais pas, je sais pas, je je sais pas, je sais pas, pas, je l'habitude de je demande. Ouais. je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je je Il Ouais, mais je le vois loin sur la map. Je sais pas si je peux lui faire confiance. Salut, moi, bon, il m'appelle. Oui, Romain Ouais, je suis là. Vous êtes, vous êtes devant Ok, ok. Mais je suis là dans... Euh, dans 15 secondes. Je vais en zone, j'arrive. Tu te fous de ma gueule Je fais n'importe quoi. Pourquoi pour, pour, tu me suis pas pourquoi tu me suis pas Je me suis fait tirer dans le dos là, je voulais les enculer mais Putain. je me suis fait baiser. Putain, je dois aller chercher Romain du coup. Je suis nul à chier. Non, t'es... Oh, fais chier. Oh là là. Tu es sur PC toi C'est fini, là. Tu joues sur PC Ouais. C'est réactif, hein Oh là là, Dieu ah Faut que j'aille voir Romain, frérot. Vas-y, va voir Romain, cache-toi, cache-toi là. Bah ouais, ouais, Romain, il était là, nickel, tu vois. Ah, ça va. Oh là là, quel réflexe. J'ai couru comme un ouf, gros. Tu radais un truc à la télé J'ai entendu la télé. Non, non, j'étais sur le téléphone. Eh hey, frérot, je te réanime, mais on a un deal. Tu restes avec moi. Je te lâche pas. pas. tu sais quoi Encore mieux, tu tombes sur le colis. Okay. ok Ça roule. Allez, je me concentre un peu. Je, je vais te mettre une arme par terre, ok Ouais, ah, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, le gaz, le gaz a eu raison de moi. Tu t'arrêtes de te foutre de ma gueule mais tu, tu consommes du, Mais je pensais qu'on était d'accord sur la weed. Tu consommes du crack, là. Ouais, j'ai fait le con. j'ai Pas en jouant, putain, le con. Ouais, j'ai sur j'ai sur, sur Putain. Qu'est-ce que j'entends Ok, il y a une team derrière moi et il y a une team devant. J'ai surdosé, m'a dit. Deux mecs là, bon un là. Ça va ma poule Ouais t'es un monstre Oh dommage Top 2 frérot j'ai bon, fait au mieux ma poule. Ah t'es un monstre, t'es un monstre. Bon ça m'a fait plaisir de jouer avec toi en tout cas. Ah pareil, pareil. Vas-y, oh, bon. Hein. Vas-y, on se voit samedi. Bisous mec. Allez, à samedi, bisous. Hein. C'était lunaire chat. Lunaire. <musique>